Déjà au niveau de la grille horaire, on va chambouler un petit peu tout ça. C'est-à-dire que typiquement le vendredi, nous allons organiser des, des ateliers où les élèves vont sortir de la classe pour pouvoir travailler sur le potager, sur un atelier de lecture, un marathon lecture par exemple, euh, travailler le bois, pouvoir euh, avoir différents types d'activités qui vont sortir du cadre traditionnels scolaires. Euh, ils vont peut-être réaliser une maquette de l'école et donc travailler à l'aide de mathématiques pour pouvoir faire ça. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un volet très euh, transversal où différentes matières vont se croiser pour pouvoir quand même respecter les attentes du programme. penser que la pédagogie active n'est constituée que de sorties de classe, c'est se tromper également. Donc il y a en effet des moments où les élèves sont en classe, ils apprennent parce qu'il y a des contenus, il y a de la théorie également à apprendre. La seule chose, c'est que le chemin pour y arriver sera différent. Donc plutôt que passer 32, 33 heures assis sur une chaise, on peut-être en passer 8, 9, 10 en fonction, de, en fonction des semaines. On a un accent particulier sur la parole donc les élèves vont prendre la parole de manière plus aisée directement dès le plus jeune âge à 12-13 ans ils vont oser parler devant un collectif devant un groupe c'est quelque chose qui est assez rare et d'ailleurs chaque année au moment des, des portes ouvertes ce sont nos élèves de première qui organisent la visite pour les parents et les futurs inscrits il y a aussi une dynamique qui est liée à la recherche c'est à dire que comme on travaille vraiment sur l'autonomie ils vont vraiment appréhender eux-mêmes un sujet de A à Z c'est à dire qu'ils vont constituer l'essence du projet la colonne vertébrale pour le défendre après il y a une autre valeur importante c'est la coopération au notre, notre pédagogie on va essayer que les élèves plus forts dans une matière, parce qu'ils aiment bien je sais pas, les mathématiques par exemple, vont accompagner ceux qui ont plus de difficultés. Mais il y a une réciprocité qui se met en place, c'est-à-dire que les mêmes élèves vont par la suite les aider en français ou en néerlandais. Donc il y a des valeurs un peu cardinales comme la coopération, la responsabilité, la solidarité qui font partie de notre projet pédagogique. Il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont convaincus par la pédagogie active depuis le plus jeune âge et qui les ont mis dans le fondamental en pédagogie active et puis c'est logique de continuer en secondaire en pédagogie active. C'est pour ça qu'il y a dix ans, l'offre au sein du Brabant-Wallon était inexistante et donc c'était vraiment compliqué pour ces parents de trouver une école qui puisse euh, voilà, prolonger ce qui avait été esquissé au sein du fondamental. Le deuxième public, ce sont des élèves qui en fait, ont été dans des grandes écoles, parce que dans le Brabant-Wallon, il y a des, des écoles avec plus de 1000 élèves également et qui sont un peu déçus en fait, de ce type d'école et qui souhaitent quelque chose de plus familial, de plus petit une plus petite structure pour pouvoir les accueillir et faire attention euh, à leurs attentes pédagogiques. Il y a un troisième public, ce sont des élèves plus fragiles, donc des élèves qui ont des troubles. Euh, on compte en général entre 35% d'élèves dans toutes les écoles secondaires qui ont des troubles, donc ça va de la dyslexie à la dyspraxie, à l'hyperactivité. Euh, en pédagogie active, généralement, on a à peu près 5 à 10% d'élèves en plus qui ont ces troubles parce qu'on met un peu plus en évidence une forme de différenciation dans nos pédagogie. Donc on va travailler à plusieurs vitesses, euh, tant pour le dépassement, pour l'élève qui a vraiment d'apprendre davantage que au sein d'une remédiation ou d'un accompagnement spécifique pour les élèves qui ont plus de difficultés. Donc notre pédagogie permet aussi de travailler à des niveaux différents. Alors c'est possible dans le sens où on organise vraiment un temps qui est sur cette différenciation donc dans des moments prévus dans la grille horaire donc dans ce cadre là ça fonctionne bien. On essaye évidemment de limiter le nombre d'élèves par classe donc ça c'est quelque chose qui nous permet d'y arriver aussi mais après nous sommes une école euh, publique subventionnés, et donc nous sommes quand même limités, c'est-à-dire que nous sommes dans un entre-deux où on doit respecter le jeu qui est imposé par la ministre au niveau des circulaires, au niveau du nombre d'enseignants, d'élèves, etc. Mais en même temps, on ne veut pas déroger à notre projet pédagogique. Et ça, je pense que c'est l'avenir, c'est de se dire que nous ne sommes pas contraints par des programmes, on n'est pas contraints par des capacités, on ne pas contraints par des types de sorties. Ici, en fait, on essaie vraiment de dire oui à tout ce qui est porté par les élèves. Je ne pense pas que notre école soit une école qui, euh, qui soit réservée à un type de, de famille en particulier. C'est pour ça que nous sommes restés dans le public justement, c'est pour pouvoir permettre à toutes les familles de participer euh, à ce type de projet-là et donc nous sommes ouverts à toutes les, euh, les sociologies diverses euh, qui, euh, qui se présentent ici et d'ailleurs au niveau de la morphologie, nous avons tant des élèves qui viennent de Waterloo, de Genappe, de, de Lannes, de, de Villers, de, de Sombrève, de Charleroi, donc on a vraiment tout un, tout un réseau qui se constitue autour de l'école. Dès que nous sommes arrivés à Genap, l'idée c'est d'avoir un contact avec le centre culturel, d'avoir un, un contact avec toutes les, euh, toutes les structures en fait, qui permettent d'avoir des, des partenariats privilégiés. Donc on essaie vraiment que les élèves soient euh, observateurs de, du terrain, que ce soit au niveau de la nature, mais également d'un point de vue sociologique, au niveau des familles. Donc je vous parlais d'un potager, l'idée c'est que toute la production de notre potager puisse aussi euh, servir pour les familles qui en ont besoin autour de l'école. Donc vraiment d'avoir ce, ce jeu de va-et-vient où l'école en fait, est une sorte de, de carrefour de rencontre pour euh, la vie de la, de la ville.